Salut les astros. Alors aujourd'hui il fait soleil, grand soleil. Et euh, j'avais envie de vous partager euh, une petite astuce pour ceux qui n'ont pas de euh, chercheur solaire ou viseur solaire sur leur, euh, leur instrument. En fait, sachez que votre instrument, votre lunette ou votre télescope, c'est un CSTi, donc un chercheur solaire de taille inhabituelle. Tout simplement, on va voir comment utiliser ça très rapidement. Alors la première chose à faire, bien sûr, quand on veut observer le soleil, c'est de placer un filtre solaire à l'ouverture du télescope. Donc ici, un filtre maison, un filtre fabriqué donc avec un, une feuille badère densité 5 que l'on va installer à l'ouverture du télescope ou de la lunette, voilà, ici il s'adapte parfaitement hein. il y a aussi une petite chose peut-être à faire avant d'installer son filtre solaire que je n'ai pas fait et que je fais toujours c'est de vérifier que le filtre n'est pas percé pour cela vous le placez devant le soleil, vous regardez à travers pour voir si effectivement vous ne voyez pas un petit point brillant voilà, tout simplement donc là c'est bon de toute façon si vous prenez soin de votre filtre il est virtuellement immortel voilà alors euh, voyons voir comment maintenant faire pour euh, chercher notre soleil alors bien entendu, vous avez mis votre, euh, votre euh, monture en station, hein, en station équatoriale. Si vous avez une monture équatoriale, si vous avez une monture azimutale, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de réglage à faire. Euh, alors, euh, sachez que vous pouvez viser le soleil très facilement, tout simplement, ici, avec votre, votre renvoi coudé ou votre porte oculaire si vous avez un newton vous ne mettez pas d'oculaire tout simplement vous ne mettez pas d'oculaire vous utilisez simplement la fonction miroir voilà, là ici vous avez le soleil dans le porte oculaire je vais bloquer voilà, donc là je suis devant le porte oculaire donc vous voyez, vous voyez le disque solaire dans le porte-oculaire. Donc là, j'ai plus qu'à placer eh bien, un oculaire pour observer tranquillement notre astre du jour. Voilà. Donc simplement, votre lunette est un chercheur solaire géant. Voilà, j'espère que ce quickie astro vous aura euh, séduit. Vous avez un chercheur solaire de taille inhabituelle avec votre lunette. Voilà, le soleil est à votre disposition. Si vous avez aimé ce petit tuto rapide, eh bien mettez un pouce, et puis abonnez-vous, partagez également cette astuce sur tous les réseaux sociaux destinés à l'observation astronomique. Je vous dis à très bientôt. Salut les astros